Dans un projet, premièrement, on peut partir d'un plan et travailler dessus. Dans le cas du projet qu'on voit aujourd'hui, on a juste une imagination du client qui vous amène sur un site qui est totalement vierge et qui vous demande effectivement de suivre son imagination il y a quand même un gros travail de chantier où on va venir sur site on va prendre des maîtres on va regarder un petit peu ce que le client veut et on va essayer d'avancer petit à petit avec lui en dessinant quelque chose pour lui pour qu'il puisse mettre vraiment du concret sur son imaginaire. On est aidé d'un outil qui s'appelle Jalux, qui est un outil justement qui nous permet de conceptualiser un projet, mais surtout dans notre domaine, de l'éclairer et de montrer au client un rendu de l'éclairage final qu'il aura. Allez, on y va A partir de la validation du client du plan 3D, il a fallu venir sur le terrain, faire le point avec les différents corps de métier, les bénisse, l'électricien les et les autres corps de métier, pour leur expliquer quel était le projet. Et donc à tout moment du chantier, donc ça s'est étalé sur quand même à peu près trois mois, on a toujours été présent pour vérifier et expliquer ce qu'on attendait pour cette mise en, en place. Sur ce type d'installation, effectivement, il y a quand même une différence entre le plan 3D qu'on fait et la réalité. Au niveau de certaines réalisations, notamment la mise en place des guirlandes, il a fallu prendre en compte le poids des guirlandes, rajouter des supports. Il a fallu à chaque fois trouver des ajustements. Par rapport au plan qui a été fait aussi, le client avait une contrainte de pouvoir recevoir les gens aussi bien par temps sec que par temps de pluie. Et donc, il a fallu pouvoir modifier ça et rajouter de l'éclairage sur des toitures qui n'étaient pas prévues à l'origine.